J'ai trouvé le cadeau de Jean-Mi pour Noël. Cette année, ça sera un fouet de cuisine. Non. Un fouet tout.